Salut tout le monde c'est Cheryl, on se retrouve donc pour le jeu Dinkum car la mise à jour a eu lieu, comme l'avait promis le développeur, on est le 8 d octobre quand je tourne cette vidéo et la mise à jour a été faite cette nuit entre la nuit du 7 et du 8. Alors on va aller voir sur Steam exactement euh, ce que le développeur a dit, comme ça je vais vous le traduire directement. Ensuite ce que je ferai, si la vidéo est un petit, trop, un petit peu trop longue, je vous ferai une autre vidéo où je serai en live Et où on testera toutes les nouveautés parce que je pense qu'il va falloir un certain temps pour mettre en place tout ça dans le village On se retrouve sur Steam Alors on est bien sur Steam et voyez, publié le vendredi 7 octobre Il a mis à jour donc ce que je vous avais parlé dans la vidéo précédente mais pas que Il a fait des petites surprises et c'est assez sympa de sa part donc, euh, effectivement, nous allons pouvoir maintenant construire des maisons, des nouvelles maisons qu'on peut voir. Je ne sais pas si vous voyez bien ma souris, mais on va aller voir un petit mieux un petit peu plus bas. Des nouvelles maisons pour les invités ou qui vont pouvoir nous servir aussi de stockage pour ne pas avoir des coffres partout, de style d'entrepôt. Voilà, mais pas que. Ici, si il nous explique qu'il y a de nouveaux euh, animaux qui vont euh, être dans le désert. Cela s'appelle, chez lui, comme il le dit ici en Australie, ce sont des frilis. Alors, ça ressemble un petit peu à des dragons euh, du désert. Et ce qu'il dit, c'est qu'il va falloir faire attention parce que euh, il a une AO assez particulière. Donc, on verra tout ça quand on testera lors du live. Mais, si on arrive à le tuer, euh, et bien évidemment, comme les autres animaux maintenant, quand on arrivera à les tuer, style les alphas, etc. Il y aura euh, un nouvel item à pouvoir crafter à condition qu'on ait réussi à tuer des alphas ou d'autres créatures. Donc, il faudra faire attention à ça. Au niveau euh, donc des maisons pour les invités, c'est-à-dire vos collègues qui viennent vous aider sur l'île, voilà, on en a quelques-unes ici, blanches, vertes, bon, on peut les customiser, je pense qu'on peut le faire dans notre partie actuelle pour nos maisons. Donc, euh, ça peut servir donc de maison pour vos collègues qui viennent et, et qui auront comme ça leur petite maison avec leur petit coffre, leur petit puisque vous savez que ce n'est pas vraiment de la coop ni du multi, c'est surtout, euh, vous allez sur l'île de votre collègue, vous allez l'aider. Et lui vient sur votre île pour, les, pour vous aider. Ou il vient sur votre île pour que vous l'aidiez parce que vous êtes un niveau supérieur à lui. Pour l'aider à level up. Voilà. Ou, ou à pouvoir lui construire des choses qu'il n'a pas. Et puis qu'il puisse mettre sur son île pour s'avancer. Là, c'est vous qui voyez comment vous jouez votre... Je dirais, entraide entre joueurs. Donc on a trois styles de maisons différentes. Donc pour les invités Ou qui peuvent nous servir d'espace de stockage. Et la dernière nouveauté qui a été ajoutée, et pas des moindres, je vous avais mis dans la vidéo précédente, mais je vous la remettrai à la fin, euh, la, la seule villageoise euh, qui venait et qui ne pouvait pas habiter euh, dans le village, Sally, la coiffeuse, et bien ça y est, elle peut habiter maintenant dans le village. Et on peut voir ici, euh, je ne peux pas zoomer, c'est dommage, est-ce que je peux ouvrir l'image euh, Non, je ne peux pas. Donc, elle peut habiter et ouvrir son salon, maintenant, euh, dans votre ville. Voilà, ce sont euh, certaines des nouveautés euh, que vous retrouvez ici. Donc, les dragons du désert, ça lit la coiffeuse, mais pas que. Pas que, pas que. Euh, ici, il rajoute exactement en détail ce qu'il a mis. Donc, il y a l'ajout d'un nouvel animal sauvage, qui est le Sticky. Si je ne pas enfin, le dragon du désert. L'ajout de trois maisons d'invités à construire. Et il y aura un acte pour une nouvelle entreprise permanente euh, qui peut être offerte par un PNJ. Alors, je suppose que ça concerne Sally ou peut-être pas. Peut-être pas, hein. il y a d'autres PNJ aussi qui doivent venir. Donc, il y aura euh, une nouvelle entreprise qui va pouvoir, donc il faudra aller voir Fletch, euh, voir ce qu'elle a à nous proposer, s'il y a un nouvel acte, s'il y a des nouveaux visiteurs, il faudra surveiller tout ça. Il y aura aussi l'ajout de nouvelles cultures mystérieuses et précieuses. Alors, on n'en sait pas plus. C'est tout ce qui met. Euh, il y aura quelque chose qui commence à se passer dans les mines après minuit. Donc, vous l'avez, c'est écrit ici. Quelque chose peut débuter dans les mines après minuit. Donc, attention si vous êtes dans les mines. Euh, vous pouvez aller jeter un oeil. Avant, on y allait le matin pour y passer toute la journée. Après minuit. Il y a des choses qui se passent dans les mines, donc ça peut être intéressant à aller voir. Ensuite, euh, la personnalisation des maisons nécessite désormais un kit de personnalisation de maisons vendu chez John. Donc quand on voudra personnaliser sa maison, avant on le faisait gratuitement, maintenant il faudra acheter un kit de personnalisation de maison que John nous vend dans le village. Vous savez, c'est le vendeur, le tout premier qui rejoint le jeu. Le chasseur errant peut désormais fabriquer un nouvel outil pour aider à faire face à des chauves-souris ennuyeuses. Rappelez-vous, c'est la misère dans les, euh, dans les mines. Ces chauves-souris, c'est une galère. Donc, le chasseur, celui qu'on trouve dans le jeu euh, qui siffle quand on se balade ou qu'on voit se balader avec une torche la nuit, pourra dorénavant vous crafter ou vous fabriquer un nouvel outil, vous y amener les ressources. Hein. Je vous avais expliqué ça dans notre vidéo. Vous lui amenez les ressources et il y a un nouvel outil disponible auprès du chasseur errant. Et il, a, il pourra aussi nous fabriquer euh, de nouvelles arbres. Les animaux alpha lâcheront désormais parfois des objets uniques. Donc il faudra faire attention à ça. Donc il a rajouté quand même pas mal de choses. Franklin, euh, donc le scientifique, peut maintenant apprendre à fabriquer un nouvel engin pour, pour aider à la gestion de la saleté. Donc, dans les plans euh, de Franklin, je pense qu'on va trouver aussi des nouveautés. Donc, allez voir. On, on ira voir ça dans la prochaine vidéo. Je le ferai en live et je vous reposterai le live. Je pense que ça sera plus simple comme ça, sinon ça va être trop long. Donc, Franklin aura donc euh, un nouveau plan qui nous permettra euh, de débloquer un nouvel engin pour aider à la gestion de la saleté. À savoir ce que c'est Point d'interrogation. Ajout euh, de, de nouveaux niveaux de fabrication au niveau de, de la licence de farming, donc il euh, faudra aller voir aussi au niveau de fletch. donc il y a des licences qu'on avait monté jusque là à fond pour ceux qui en étaient là où j'en suis, c'est à dire fini, <rire> mis à part le fait de terraformer et euh, arranger nos îles. Mais bon, on attendait un petit peu justement cette mage. Donc, euh, il faudra regarder parce qu'apparemment, au niveau de la licence de farm, euh, il y a euh, l'ajout de, de nouvelles fab fabrications. Donc, il faudra voir ça. Deux nouvelles recettes aussi d'épouvantail sont désormais incluses avec le niveau 1 de la licence agriculture. Jusque là, avec le niveau 1, quand vous mettiez votre point dans l'agriculture, vous n'aviez qu'un épouvantail, comme je vous l'avais montré dans la vidéo précédente. Maintenant, vous en avez deux de plus, donc c'est de la déco. Mais ça augmente le bonheur de vos villageois et c'est important, puisque je vous l'avais montré aussi dans l'autre vidéo. Donc, n'oubliez pas de la regarder à la fin si vous ne l'avez pas vue. Euh, je vous montre un petit peu comment monter votre village, comment faire que vos villageois soient tous contents. Euh, voilà, tout ça, je vous l'ai montré, je vous l'ai expliqué, donc on ne va pas en reparler ici. Euh, il y a aussi un ajout de variantes entre, le, entre les bois. Vous avez le gumwood qui est le blanc, vous avez le hardwood qui est le, le, le bois dur, le marron et euh, vous avez aussi le palmwood, ce sont les palmiers qu'on trouve dans les tropiques. Donc il y a une nouvelle variante entre le gumwood et le hardwood qui va nous permettre de fabriquer donc le gamut c'est celui que vous trouvez euh, le plus facilement autour de vous. Le, euh, le hardwood, c celui qu'on peut voir derrière, là, celui avec les troncs marrons. Alors, pour pouvoir le couper, il vous faut la hache euh, niveau 2. Donc, ça va nous permettre d'avoir de nouvelles marches. Vous savez, des petites marches pour monter, par exemple, euh, voilà, ici, ou quand vous avez fait des, des, des, des constructions surélevées. Euh, on n'avait pas les escaliers hardwood. Maintenant, on les a, et ainsi que de nouvelles lampes. Ajout aussi de nouvelles recettes pour des objets décoratifs artisanaux. Ajout de recettes pour de nouvelles options de cheminement, euh, donc au niveau de la nourriture, au niveau de tout ça. Donc, et Jetez un œil partout. Il y a énormément d'ajouts dans tous les euh, plans euh, que vous pouvez avoir, que ce soit au niveau de flèches que ce soit euh, dans votre table, de construction, de craft, etc. Donc, n'oubliez pas d'aller jeter un oeil partout. Il est ajouté de tout partout. Et chez les PNJ aussi, dans les magasins, jetez un oeil, regardez un petit peu tout. Euh, ensuite, euh, ajout de nouveaux papillons, d'un nouveau papillon, un seul nouveau papillon, et ajout d'un nouveau poisson. Donc, euh, à vous de trouver, il n'en dit pas plus, il ne situe pas le lieu. Donc, il y a un nouveau papillon, un nouveau poisson. Ajout euh, d'un moyen de cultiver des graines d'herbe. Donc on va avoir encore un nouveau une nouvelle table, je dirais, de craft pour euh, les graines d'herbe. On pouvait les utiliser euh, dans euh, différents objets déjà qu'on avait, mais apparemment il en a rajouté. Donc il faudra aller checker ça. Une nouvelle statue mystérieuse peut être trouvée dans les mines. Donc en plus de, du truc mystérieux que nous aurons à minuit dans les mines. Il y a aussi une nouvelle statue mystérieuse à trouver dans les mines. Aussi, une nouvelle fleur peut rarement être trouvée dans le désert seulement les jours de pluie ou quelques jours après les jours de pluie. Donc, quand il pleut dans le jeu, carapatez-vous dans le désert, essayez de trouver cette nouvelle fleur qui est unique. Un Elle hein, mais il n'y en a, a qu'une. Voilà et euh, soit vous le trouvez quand il pleut soit quelques jours après faut pas traîner sinon vous ne la trouverez pas voilà donc on verra de toute façon tout ça en live vous pouvez aussi maintenant utiliser des peintures pour colorer les caisses et les coffres on les utilisait jusque là quand on alors les peintures on les trouve dans la mine ou on peut aussi les trouver au pnj euh, dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente qui a le bateau et qui apparaît quand vous avez un million sur vous à la banque. Donc qui apparaît les jours depuis. Vous pouvez trouver les peintures là-bas ou dans les coffres situés dans la mine. Ces peintures, on pouvait les utiliser comme je vous ai montré aussi dans la vidéo. Euh, on, moi, j'avais repeint mon, mon hélicoptère. Enfin, l'hélicoptère entre guillemets. Euh, j'avais re, repeint le jet ski. Enfin, voilà, il y avait différents pots de peinture, surtout dans les mines. Maintenant, vous pouvez repeindre vos coffres avec la peinture. Qui peut être très sympa aussi euh, ajout de nouveaux accessoires de mode donc comme je vous le dis maintenant aussi vous aurez de nouveaux vêtements donc va falloir vraiment aller voir partout ajoute de nouveaux accessoires de mode euh, les euh, chenilles pour chiens peuvent être achetées dans la boutique d'héroïne maintenant alors les chiens ce sont les les, les chiens du désert qu'on trouve euh, dans la mine vous avez la possibilité de trouver des colliers et ces colliers, quand vous les remontez, vous pouvez euh, les, les mettre, vous vous approchez euh, d'un chien de du désert et vous lui mettez le collier et il viendra avec vous et ce sera un petit peu un animal de compagnie dans votre ferme. Il pourra vous aider aussi, vous pourrez l'amener avec vous pour aller euh, euh, pour vous balader et il vous défendra. Euh, et donc, il y avait des, des petites niches. Maintenant, il y a de nouveaux ajouts concernant cela dans la boutique d'Iruin. Donc, on pourra acheter de nouveaux chenilles pour les chiens. Euh, il y aura aussi de nouvelles races de digots qui apparaîtront rarement dans la nature. Les digots, se rappelez-vous, sont les kangourous. Donc, faites attention, jetez un œil Il n'y a, a pas que maintenant les kangourous marrons et les marrons clairs. Il va y en avoir d'autres. Donc, jetez un œil autour de vous. Il ne donne pas plus de précision. Si c'est le printemps, l'été, l'automne ou l'hiver qu'ils apparaissent, mais en tout cas, il dit bien, des races spéciales apparaîtront rarement dans la nature, donc jeter un œil. Le poisson peut maintenant être cuit et mangé. Euh, donc les poissons qu'on pêche, il ne parle pas du requin, ça on l'avait vu. Euh, les poissons qu'on pêche, maintenant on peut les cuire et on peut les manger. Il ne dit pas si ça remonte la stamina, la vie ou les deux. Si ça donne un buff ou pas, ça, ça sera à tester durant le live. Le poisson peut maintenant, donc et euh, il, a il a fait des ajouts aussi de raccourcis clavier personnalisés. Voilà en gros euh, les ajouts qu a eu. Donc voilà, je vous, tout ça, bon, et il a fixé quelques bugs. Donc voilà, je vous ai à peu près tout dit sur ce mage. Il avait annoncé qu'il ferait pas mal d'ajouts, ça lui prendra un petit peu de temps, mais il l'a fait relativement vite, donc c'est assez sympa. Donc, nouveaux animaux, attention à leurs euh, attaques. Au début, c'est des attaques gentilles, mais apparemment après, ils se fâchent coriaces. Donc, faites attention à vos fesses. Et euh, n'oubliez pas les alphas, etc. Tout ce que je vous ai dit. Donc, Sally, maintenant, qui peut venir habiter. Les nouvelles maisons qu'on peut construire pour nos invités ou nous, pour nous servir d'entrepôt, pour ranger un petit peu toutes les caisses qui traînent. Et voilà un petit peu tout ce qu'il a ajouté. Donc je trouve que c'est assez sympa, le jeu est suivi, le développeur est ouvert, il est à l'écoute de sa communauté et ça fait plaisir. Donc j'attends vos retours en commentaire, je serai sûrement en live euh, ben, ce soir euh, 8 octobre, Alors l'heure où je tourne la vidéo de présentation les 21h. Donc je pense que je ferai le live ce soir ou peut-être demain, je ne sais pas. En tout cas, je vous fais un live euh, prochainement euh, sur Twitch. Et pour ceux qui ne viennent pas sur Twitch, je vous le retransmettrai. Euh, je je, je l'enverrai sur YouTube dans l'intégralité. Euh, parce que bon, ben voilà, s'il y a des questions qui sont posées dans le chat et que j'y réponds, euh, je vais pas faire un montage. Et euh, donc, je vais essayer de trouver tout ça, de pouvoir crafter tout ça en live pour que vous le voyez. Donc je ne sais pas combien durera la vidéo du live. Donc si elle dure une heure, deux heures, trois heures, je la reposterai telle qu'elle. À vous d'avancer quand il euh, ben, quand, quand y aura des choses qui vous intéressent pas. Mais en général, euh, voilà, quand il y a des ajouts comme ça, je préfère les faire en live. Et, euh, et au, moins, au moins, on verra tout ensemble parce que ça va me demander énormément de temps. Je ne sais pas ce que ça va demander en ressources, au niveau des maisons, etc. Des peintures, il va falloir aller dans la mine, à des heures particulières, etc. du jeu. Donc ça va demander du temps. Donc je ferai tout ça en live. Et pour ceux qui veulent me retrouver en live, vous avez le lien de la chaîne Twitch. Sinon, je vous rebasculerai ça sur YouTube dans quelques jours. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vous fais plein de bisous. J'espère que ça vous aura plu. Amusez-vous bien sur Dinkum. Ce jeu est extra. Et franchement, il est très bien suivi. Ça fait plaisir pour le peu qui coûte parce qu'il n'est vraiment pas cher. Il est autant sympa en solo qu'en coop. Alors oui, il est en anglais. Je le redis, mais vous n'avez pas besoin de parler anglais pour pouvoir jouer à ce jeu. Et je vous l'explique dans la vidéo que je vous mettrai enfin en de cette vidéo, là, tout simplement. Allez, plein de bisous. Ah, j'oubliais Un petit abonnement, un pouce en l'air, un commentaire. Vous savez que je vous réponds toujours. C'est avec grand plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur ce, plein de bisous. Et à très vite. Bye, bye.